Ibrahim, bonjour. Mais bonjour, bien prononcé, félicitations. Ah, merci beaucoup. Je me suis entraînée, à force hein, les l'échec c'est plus tard, ça. quand on est payé après la promo, c'est ça ouais. Du coup en parlant de ta promo, ça me fait l'enchaînement direct, tu reviens d'une super tournée mm. de promotion de ton premier album international, mm. Peace in Africa, ça parle de soi, il, euh, sort, euh, il est sorti là, le 11 mars 2022, mm. ici dans le Médoc, c'est comme un retour à la maison pour toi Mais C'est ça, euh, parce que déjà tout simplement, euh, la maison mère, je peux dire, le label qui supporte mon album, se trouve ici dans la Médoc. Soul Beat Music. Le soul beat music. Donc euh, quand on sort euh, l'album avec le Soul Beat et qu'on on fait le tour du monde, je peux dire, et que là on se produit sur la belle scène du Reggae que ça joue beaucoup. C'est quelque chose pour nous. Ça te fait quoi comme effet Ça enfin, me fait l'effet de savoir que tu joues sur la même scène où c'est produit. Euh, Tekendia Fakoli, Alpha Blondie, quand même, c'est quelque grand, chose quoi. C'est quelque chose. Et puis, euh, le reggae Sky est connu euh, d'avoir tout le temps un très beau public. Et oui, et puis du coup, tu parlais de Solvice Music. Comment elle s'est faite la connexion avec Fred Lachaise Avec Fred Lachaise, ça s'est fait de façon très spontanée. C'était durant Covid, où vraiment les labels n'osaient plus signer d'artistes. Et moi, j'arrive, j'envoie des démons. Le gars, il est là, il avait plus de recul par contre. Ouais. parce que c'était le moment de réfléchir sur quel projet entreprendre dans l'avenir peut-être c'était le bon moment aussi eh oui. Donc, euh, et Fred il a écouté ma musique, première fois il m'a il écrit il m'a dit j'aimerais en savoir plus et là j'ai dit, well, I got this man eh oui. et du coup tu connaissais le médoc ou pas le médoc euh, juste de passage, mais pas vraiment, eh oui. je ne connaissais pas vraiment maintenant c'est comme si c'était ta maison ah oui, ouais, là c'est la maison, c'est sûr c'est cool hein. Euh, quel a été le retour du public du coup sur cet album que tu promotionnes encore Voilà, en fait, quand tu sors un album, euh, le retour, il n'y a, a pas de date limite en, fait, en termes de retour. De jour en jour, il y a des personnes qui adhèrent à l'album, des fois même qui peuvent sortir même d'autres albums après et que ouais. les gens, ils restent et sont toujours scotchés concentrés sur euh, le précédent album. Ouais. Mais là, quand même, en termes de retour, on est très, très content, très positif. Ouais. Franchement, ça nous fait plaisir du moment où tu joues même des morceaux sur scène et qu'il y a un nouveau public qui ne te connaissait pas, qui te découvre et qui, qui, qui, qui adhèrent en fait. Et qui chantent tes chansons Et qui chantent tes chansons, donc eh oui. c'est pas évident, et ça nous fait vraiment plaisir. Eh ouais, du coup avec la température là, tu as pu voir leur réaction, quel est leur titre préféré Ce serait pas The Future par, par hasard The Future, ça bouge, déjà, déjà The Future, même si tu ne connais pas déjà les, les paroles, Bouge parce que c'est l'Afrique, c'est le rythme en fait, et le rythme ouais. ça, ça te contrôle toi-même. Tu, voilà, tu, tu, tu réfléchis plus, donc euh, du coup, de futur à Italia aussi, ouais. ça bouge beaucoup. Et la chanson que j'ai fait avec mon calamity, elle est excellente sur scène. Ouais. Elle a beaucoup donné aujourd'hui. Je suis très content. Elle a beaucoup de prestance. Cette femme à côté de toi aussi, elle est radieuse. Mon calamity, ouais, vous faisait un super duo sur scène. Était on était beau sur scène, c'est ouais. sûr, ouais, ouais. ouais. ouais. La pop euh, dans ta musique, euh, elle se distingue des sons traditionnels et il semble que tu aies trouvé ta voix. Pourrait-on te voir dans d'autres styles Moi, par exemple, aujourd'hui, je me suis produit euh, sur le festival Reggae Senska mm -hmm. avec euh, une chanson reggae. C'est sûr que le public, quand j'ai commencé avec le style très pop, il se disait « Ok, d'accord, lui c'est un chanteur qui est membre de l'orchestre Baobab qui est dans d'autres registres, mais plus j'avance sur euh, la musique que je jouais sur scène, quand j'ai amené la musique jump, ouais. c'était du reggae et je l'ai chanté comme un vrai reggae man en fait, Bien sûr. parce que j'ai une bonne formation de musique, aujourd'hui je peux faire euh, toutes, sortes de styles. toutes sortes de styles je veux dire, donc euh, selon mes envies j'ai voulu en fait. Et du coup c'était une envie de te diriger vers la pop tout de suite ou euh, comment ça s'est passé cette direction là J'ai remarqué qu'avant les mélomanes diriger l'artiste. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des mélomanes de reggae, des mélomanes de rap, des mélomanes de pop, des mélomanes de soul music. Mais maintenant, aujourd'hui, les mélomanes, ils écoutent un peu de tout. Bien sûr. La personne, il va mettre un peu de reggae, après, il va enlever, il va mettre du hip hop. Donc, je me suis dit, je vais faire un album qui va toucher tout le monde. Eh oui. Mmh. Mais tu as quand même des influences. L'influence est très world music. World music. Et quand je dis world music, ça veut dire que je vais toujours mixer des instruments traditionnels de chez nous en Afrique. Mmh. Mais vu que je voyage beaucoup et la musique est faite vraiment pour, pour partager à travers le monde. Mm -hmm. et donc il, il va falloir mettre des instruments classiques qui, qui peuvent venir de n'importe où, en Bien Europe, sûr. aux États-Unis ou Asie. Et que ce soit plus easy de reproduire ça sur scène Voilà, c'est ça. Bien et puis il y a des normes à respecter. Si c'est des instruments traditionnels qui n'ont pas été. Euh, traité avant dans des normes vraiment et donc il, il va falloir ne pas en faire la base de la musique mmh. mais tu vas rajouter avec une musique euh, déjà, un connue, bien sûr. déjà connue ouais. que les gens ont, ils comprennent bien quoi ouais bien sûr mmh. bien sûr tu parlais tout à l'heure donc de tikan japagoli entre autres ouais. euh, est-ce qu'aujourd'hui en 2022 on serait encore puni en Afrique de jouer de la musique si on n'en avait pas le droit je pense non non Franchement, Les esprits que, sont beaucoup plus ouverts. Parce que si tu vois par exemple des artistes qui sont en prison et qui composent ouais. et qui sortent leur musique, il suffit juste d'avoir internet. Euh, même si tu n'as si, si pas internet, tu donnes à une personne qui a internet et partage. Bien sûr. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a, y, a plus plus de, de... y a plus cette restriction qu'il y avait avant. Je ne pense pas. On ne peut pas renier quelqu'un parce qu'il fait de la musique. On ne peut Mais pas. oui, je pense que ça, ça tout le monde est libre plus. de faire de la musique maintenant. Ouais, bah ouais. ouais. Carrément. Et alors, cette promo, comment tu l'as vécue tous ces voyages, fatigants Fatigants, la vacation, beaucoup de... Parce qu'en fait, il faut savoir que je, je, je, je mélange en fait deux carrières. Je suis en même temps chérie libre-femme de ma carrière solo et en même temps maman de l'Orchestra ah oui. C'est Par exemple, j'étais en tournée au Canada et après je suis, je suis parti avec l'orchestre Babab. J'ai pris l'avion ce matin pour venir jouer parce que hier j'ai joué à Jérusalem. Ouais. Ah, euh, sorry, j'ai joué à Manchester. Manchester. Oh, j'ai vu ça sur tes réseaux sociaux hier, tu as joué à Manchester. Bien planté là. Il y avait du monde et c'était Ça n'a rien à voir Jérusalem <rire> et Manchester, mais bon bref. Donc hier j'étais à Manchester et j'ai pris l'avion, j'ai pas j'ai pas fermé là jusqu'à présent, franchement. D'accord. J'ai pris l'avion le matin très tôt pour venir jouer ici et le matin très tôt demain je dois partir parce qu'on joue à Londres. D'accord. Donc donc avec euh, l'orchestre Avec Boba. donc ah, euh, oui. j'essaye de de, de, de, de, de, de, voilà, de les deux, ouais. voilà, de m'asseoir sur une même chaise, alors c'est pas facile, mais et en oui. même temps ça me fait plaisir. Et oui, et comment du coup réagit l'orchestre dont tu es le chanteur, comment ouais. ils réagissent par rapport à ta carrière solo ils sont très contents de me voir vraiment porter aujourd'hui les drapeaux du Sénégal, ouais. parce qu'ils se disent que euh, l'expérience le, en fait, que j'ai acquise à travers bob Boba et même la couleur musicale, ils se disent que ça c'est vraiment c'est en fait mon école. En ah fait. oui, tu les représentes. Donc ils sont très fiers de me ouais. voir aujourd'hui sur euh, voilà un peu partout dans le monde, ils sont très fiers, très contents, mais juste que si ils ont besoin de moi, donc tu il es là. faut garder la voix. Bien C'est très sérieux après Bien les sûr. concerts, on dort. On fait pas la fête, on oui. garde la voix parce qu'on est très mmh. occupé en fait. Mais oui, et puis ta très voix occupés. ça travaille, on est très occupés, tu, tu ouais. prends des cours de chant toujours, tu travailles ta voix euh, La voix, j'ai commencé à chanter à l'âge de 7 ans, euh, même si je ne suis pas vieux, je ne suis pas aussi un, un jeune, jeune, jeune. donc je peux dire que là je travaille la voix à travers, euh, euh, voilà, à travers ma musique, à travers la continuité mmh. avec l'orchestre, des scènes et tout, mais je travaille plus les instruments. Et puis tu es quelqu'un de discipliné, de se voir dans ton jeu, euh, dans ce que tu fais. On, on essaye. Oui, tu essayes essaie. d'être discipliné on de essaie. plus en plus. On essaye de montrer, parce que même si on joue du saxo, de la guitare, du violon et tout ça, mm -hmm. mais notre voix vraiment est notre premier instrument. Ouais. Et on essaye de jouer avec notre voix. Bien sûr. Puisqu'en fait, on veut qu'à chaque fois qu'on joue de la, notre musique, le public va dire, en tout cas, le gars il chante bien. Ouais. C'est ça, en fait, le truc mmh. qu'on qu va avoir dans À partir du moment où c'est mélodieux et que ta voix passe sur la musique, voilà. c'est que c'est réussi. Et euh, si tu es fier de toi, bah, c'est euh, le meilleur. C'est ce que j'ai dit à mes musiciens. Je dis, moi, ce qui me concerne, c'est ma voix. Je mmh. ferai tout pour qu'on dise, le gars, il chante bien. Maintenant, si ouais. ils peuvent dire, le gars, il chante bien, mais le pianiste, euh, il n'est pas bon. Et oui, et du mais coup, là, quand elle est fatiguée, ta voix, <coughs> voilà. tu la soignes comment Juste euh, dormir. Dormir pas de miel, pas de lait chaud Ça c'est bien pour, euh, pour réchauffer la voix, mais dormir c'est meilleur. C'est le mieux, reposer les cordes le vocales. Dormir, quand tu dors, euh, ouais. ça, ça renaît. Et quand tu dors, tu ne parles pas. Tu ne parles pas, eh et oui. puis euh, ça, ça repose vraiment la voix. Eh eh Il oui, y a des que... très grandes actrices. Ils font des tournées, ils ne font dormir. C'est ça, c'est ça. Il y, y, y a un moment où tu es jeune, tu dis, après les concerts, tu fais la fête, tu te montres, c'est moi qui suis sur la scène, mmh. les gens sont là autour de toi, mmh. mais ça fatigue la voix. Parce tu casses que, tes cordes vocales, mais sûr. tu cries. Il ah. des moments où tout le monde parle et a beaucoup de bruit, mmh. tu pars en boîte ou en club. Pareil, donc euh, il faut vraiment reposer la voix. Ça s'entretient avec le sommeil. Bon conseil. C'est vrai, c'est ouais. vrai, vrai. Bon conseil. Est-ce que tu as une anecdote de voyage à nous raconter du coup sur cette promo cette promo, on a fait pas mal de voyages, euh, j'ai été euh, récemment à Calgary Calgary euh, au Canada, c'était ouais. très, très marrant, je suis arrivé, c'était comme si j'étais chez les cowboys, donc après on m'a dit que Calgary c'est le Texas du ouais. Canada, ouais. et je me suis dit peut-être qu'ils m'ont choisi parce que j'avais un chapeau, le cowboy ont dit ah lui c'est l'Africain qui nous ressemble le plus, mais bon. La là, représentation. Voilà. Mais bon c'était bien c'est un concert que j'ai vraiment kiffé, je ne m'attendais pas à ça parce que là-bas, les concerts, quand, ça se, ça, euh, quand les gens ils font leur, leur concerts, ils sont assis souvent. Ouais. Et moi j'ai réussi à les faire danser. Ah excellent Donc ils étaient plus assis. Ils étaient ils, ouverts. Ils ont, ils ont enlevé leurs chaises, ils ont dit on ne va pas s'asseoir. Ah génial. Donc après chaque chanson, ils restaient debout et on enchaînait. Ouais. Alors que tous les artistes qui ont joué là-bas, c'est des artistes folk, les gens sont assis Restent comme à la, comme à la plage la chaîne, en fait. Ouais. Et j'ai jamais vu ça aussi de toute ma vie. Ils écoutent, ils dansent pas. Ouais, ouais ils sont assis comme la plage avec les Alors serviettes, les avec pas. les serviettes ouais. étalées et tout. Ouais. C'était pour la première fois que je vois ça, je dis non, non, non. Ma musique ça se danse parce que la musique c'est un rythme quand même. Bien sûr. Parce que les plus grands, les plus grands artistes, compositeurs, si tu, si tu leur demandes c'est quoi la base de la musique, ils vont commencer par le rythme. Bien sûr. Et le rythme, ça fait bouger l'âme, même Bien plus sûr. que le corps, ça fait bouger l'âme. C'est ça, ça et nous transcende. Voilà. Et quand l'âme se manifeste et que ça bouge. Comment tu, peux, comment tu peux t'asseoir Bah ben oui, c'est ça. C'est que si tu arrives assis. à faire lever ton public voilà. pour le faire danser, c'est que tu as tout gagné parce que tu as ça. la bonne recette. Tu as compris Félicitations. Merci. Bah ben, Carrément. Du coup, là, tu te lances en solo. Qu'est-ce qu'a qu été le déclic pour te lancer en solo Est-ce que Fred Lachaise fait partie de ce déclic Ou est-ce que ce sont tes, tes musiciens de l'orchestre Baobab qui t'ont poussé Wab, j'avais une carrière solo au Sénégal, mm -hmm. sous le nom Freestyle. Je faisais ah. une musique plutôt euh, R&B, soul music. Je ressemblais même à un Américain. Les Sénégalais quand ils me regardaient, ah, lui c'est un Américain. Tu cherchais ton style à l'époque Je cherchais pas. Tu cherchais pas. J'étais aveuglé par. Euh, tu sais, l'Africain souvent, euh, il peut tomber sur euh, beaucoup de pièges. Par exemple, l'Africain peut être un suiveur parce que l'Africain, souvent malheureusement, il copie. Ouais. Et c'est ce qui est dommage parce qu'on ouais. a une richesse immense, mais on n'a pas des leaders, on n'a pas une bonne politique pour mmh. montrer à la nouvelle génération de leur dire soyez fiers, copiez sur les anciens. Voilà. Donc l'Africain, il suit la mode qui existe en Europe, oui. aux États-Unis, et il suit malheureusement. Et, oui. et moi, j'étais dans ce piège-là. Un jour, quand j'ai intégré Baobab, j'ai vu les vieux ils étaient les seuls, les seuls vraiment, le seul groupe qui. Qui, qui, qui faisait des concerts au niveau international et j'ai vu, d'accord, il y a des artistes au niveau euh, national qui étaient connus, mais qui n'arrivaient pas à vendre leur musique oui. à l'échelle internationale. Donc j'ai dit ok, c'est quoi la différence Et en intégrant Baba, ils s'habillent Wax, ils s'habillent Africain et l'Européen qui, qui, qui va venir les voir est content parce qu'il est content de voir l'Afrique dont, la il, rêve, dont il rêve de, de visiter hum. et ça les fait euh, voilà quoi. L'effet de... Voilà que public, ça fait vibrer bah oui. le, le public. Et je me suis dit, donc il n'y a rien de plus prestigieux que ça. Bien sûr. Je dis donc, ok. Le nom même d'artiste, avec Fred Lachaise, du service, on a dit, on enlève le freestyle. On reste authentique. On ouais. marche pieds nus même si on a des, on a des chaussures. Ouais. On maintient cher Ibrahim Fab. L'authenticité. L'authenticité, c'est important. Et tout en respectant aussi... Ton identité. Voilà, et tout si en respectant ça... aussi l'autre qui est à l'extérieur. Moi, je suis noir, tout en respectant le blanc, bien sûr. celui qui est jaune, celui qui est marron, whatever. Mais amène ce que tu as, l'autre mm. amène ce qu'il a, et on se regroupe. C'est pourquoi j'ai dit dans ma chanson, euh, on se regroupe en fait, et quand on se regroupe, on est en fort. On est en tout. On est en tout. Bien On est en tout pour constituer un monde bien en sûr. fait. Donc c'est ça. Mais si tu es un Africain et que tu oublies l'Afrique, et que tu veux être un Américain, et que l'Américain ne te, ne te reconnaît même pas, Mais oui, donc l'Afrique sera toujours perdue. Il va te rejeter, bien sûr. Il faut, voilà. euh, il faut pousser haut et fort l'identité africaine c'est euh, ça qui m'a poussé même sur scène je fais tout pour euh, mettre du wax mettre des trucs euh, vraiment africains mais là tu me vois je suis habillé moderne je peux mettre oui. Louis Vuitton Gucci et tout Et mais, sur scène tu étais en costume voilà. c'est l'artiste qui appartient c'est toi ouais, ouais. c'est sacrifié vraiment qui veut être tu représentes l'Africain voilà, bravo c'est ouais, clair c'est très très bon euh, le confinement, comme pour beaucoup, euh, est-ce qu'il a changé ta, ta vie ou euh, tout simplement ta façon de voir les choses, le monde Il a changé mon poids. Mon poids Oui, parce que j'ai grossi. Tu pendant as le grossi, confinement. tu as beaucoup mangé Oui, ouais, j'ai mangé beaucoup quand même. <rire> Dis-moi qui ne mangeais pas épicurien. beaucoup. Tu mangeais beaucoup toi aussi mangé... euh, Non, parce que j'ai travaillé, moi je ne l'ai pas vu passer le confinement. Ah, d'accord. Donc du coup... Euh... Toi as été, plus... été maline. Ouais. Donc, donc du coup, moi je mangeais, je faisais pas de sport. J'avais peu... pris du poids, mais c'est juste pour, pour rire en fait. Mais ça m'a aidé vraiment à savoir le nom de mon album, ouais. Piscine, Africa. Piscine Africa. Ça m'a aidé à, à penser sur l'image que je veux vendre, sur les thèmes que je voudrais élaborer dans mon album. Ouais. C'était vraiment des moments de concentration, de perfectionnement aussi. Mm -hmm. J'ai beaucoup travaillé les instruments, Parce ouais. on était souvent pas en tournée à la maison, j'ai beaucoup travaillé. Malheureusement il y a des artistes, c'était le contraire, ils ont lâché, ils ont perdu espoir, ils ont vendu même leurs instruments. Bien sûr, Donc, voilà. mais quand on travaille pas de toute façon on perd ça et, on perd euh, tout. et quelque part on retrouve cette discipline aussi euh, dans laquelle on te, euh, on te reconnaît bien. Merci beaucoup. Cher, merci. Libra, femme. Ça fait plaisir et, de, euh, de, faire, euh, de faire ça avec toi. Très parce bien. Ça fait bien. un moment qu'on se parle et qu'on n'a pas eu l'occasion ouais. de, de, de le faire. et euh, je, je suis très contente Moi, aussi. Merci pareil, beaucoup. Pareil, pareil. Et bonne continuation pour ta promo parce que je sais yes. que ça va continuer encore. Ouais, on va euh, ne va rien lâcher là. On ne lâche rien. Voilà. Adepte du, on ne lâche rien. Merci beaucoup. Merci à toi. Big up.